Ce n'est qu'un humain. Évite celle-là. Comment t'as fait ça Fais quoi Tu te déplaces comme eux. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Ouais mais pas encore assez vite. Tu sais piloter ça hein En même temps à Paris, maintenant avec les pistes cyclables, c'est qu'elle plus rapide. Donc, <rire> savoir ce que tu veux faire. Trinidad. <rire> Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, un nouveau film culte sera low par moi-même avec des nouveaux guests. Aujourd'hui on avait Max Bird, que tu peux retrouver sur sa chaîne. Et n'hésitez pas à laisser une pilule bleue. Non un pouce bleu. Oui, pardon film. Pilule bleue, pilule rouge, comme ça. D'accord, Trinity.